Yes, salut guys, nom est JP et bienvenue à Free Ride Québec. Aujourd'hui, première capsule mécanique. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette petite série de capsules-là? C'est que je vais vous parler euh, de pièces, d'améliorations qu'on peut faire sur notre bike. Donc, que ça soit fourche amortisseur, que ça soit des petits détails techniques qu'on peut ajouter, des petites modifications sur notre cadre, peu importe. Donc, ces petites capsules qui vont être très courtes, quelques petites minutes, tout au plus. Et je vais vous montrer certaines améliorations que vous pouvez faire à votre vélo de montagne. Donc aujourd'hui, le premier petit truc mécanique que je vais vous parler, ça va être une modification à votre amortisseur à coil qu'on peut faire. C'est un ressort d'une compagnie qui s'appelle Sprindex. La caractéristique de Sprindex, c'est qu'on a un ressort qui va avoir différents ajustements de tension dans notre ressort. Donc à l'instar d'un coil régulier qui va avoir une seule tension. Donc dans le cas ici, c'est un 400. Euh, des fois, on peut euh, se trouver en, entre certains spring rates. Donc de mon côté, le 400 est un petit peu raide. Donc c'est trop raide, je ne suis pas capable de l'écraser. Le 350, ça va, mais il est un petit peu mou. Donc en général, si je suis capable, avec exemple les push, je vais rouler un 375. Mais c'est vraiment pas toutes les compagnies qui vont offrir ça. Donc on est un petit peu limité euh, avec un, un ressort normal. Donc, avec le Spring euh, moi je me suis choisi un coil qui va avoir un ajustement de 340 livres jusqu'à. Oh, je pas son côté. Jusqu'à 380. Donc, j'ai 40 livres de pression de différence que je peux aller chercher avec mon Spring Donc, si, exemple, je veux aller faire de la flow trail, quelque chose de, que je veux un petit peu plus de, de sport, je peux le laisser à 380. Je vais faire la descente, je vais avoir un petit peu plus de confort. Je peux le descendre comme ça ici, 355. Donc, c'est un ajustement qui est très pratique et on n'a pas besoin de toucher euh, au preload qui va changer beaucoup le, le comportement du vélo. Euh, à faire attention au niveau des euh, points négatifs, on a besoin de quand même un petit peu de force pour être capable de bouger euh, le, le sprint deck, donc l'ajustement euh, Qu'est-ce qu'il faut faire attention C'est exemple, de mon côté j'ai un EVOL euh, Lorsqu'on positionne le coil, euh, S'assurer de le mettre à un endroit qui est accessible Parce que des fois avec les doigts Ça sera un petit peu moins bien euh, J'imagine certaines compagnies comme Scott Qui vont faire des, euh, des suspensions qui sont cachées dans le cadre Probablement que ce n'est pas approprié Je dirais même que ce n'est pas euh, compatible Donc vérifiez si c'est quelque chose Qui va fitter sur votre vélo de montagne De par la forme de votre cadre mais c'est un très bel ajustement. Il euh, faut de temps en temps un petit peu de nettoyage pour être sûr que le système de glissière fonctionne correctement. Exemple, si mettons je vais aller rouler à Shannon, souvent il y a un long, un long fire road qu'on va faire, un petit bout de voiture, il y avoir beaucoup de poussière. Donc ça peut rentrer dans le système et être un petit peu plus difficile euh, à ajuster et à régler. Euh, très bel upgrade, un petit peu plus dispendieux qu'un COI normal, mais euh, c'est super agréable pour pouvoir euh, régler de manière plus précise qu ce qu'est-ce qu'on recherche dans notre amortisseur arrière. Euh, c'est fou comme exemple, juste de passer de 370 à 375, il y a vraiment une différence entre les deux. Exemple 370 à 380, la différence est... Est assez notable. C'est surprenant comment aussi peu va vraiment changer euh, le comportement de notre bike. Fait que ceux qui sont un petit peu plus précis pour leur enregistrement, très très très pratique. C'est quelque chose qu'on peut acheter à notre vélo de montagne pour avoir un petit peu plus de flexibilité dans la manière qu'on ajuste notre amortisseur.